Epic plagiar battle Monica contre Deadpool Hey oui j'en compte des brosses comme toi dans le meilleur lycée Casse-toi, tu me fous de conserve à respirer un autre air Moi je suis une putain de et toi tu vas bien te décéder Ta femme est morte, maintenant tu es tout seul Allez va pleu, ray dans les rayons Lidl Allez va pleu, ray dans les rayons Lidl T'es tout cramé, t'es pas aimé, t'as tout perdu, tu l'as dans le cul T'es décevant, pas amusant, des gars comme toi Ouais, peut-être, mais moi, je peux bouger <rires> Qui mérite la victoire, c'est à toi de choisir. Qui seront les prochains, c'est à toi de décider.